Couvrir ceux -se dedans, De ses papilles sur le cul des papillons, le chemin lointain à le rembourser, Raviller l'avenir avec toutes Et les manches qu'on porte du passé à vêtir, l'avenir f... à vêtir le f... Pour les gants des eaux, le f... cache le f... les humeurs blanches, le Dilapides le f... les ondées le par le ciel, pleureur des rochers gris. L'hiver Satan f... a passé, prend tout son temps à Satan, à lutter contre f... l'été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 J'avoue leur trop, marcher dessus, morvée, oh. qui a plu, la qui a plus pied rassé, des baves, la mise en bière comme une prière à relier les ciels qu'on nous a dessin, qu'elles n'ont pas la de sang, raver la vie, la mer est ça rouge comme ça rend le poisson rare, Chut. il s'en sort dans un murmure, sur les crocs des Charles écaillés.